Et bonjour à toutes et à tous, c'est Gecko, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du petit guide de la transmogrification dédié cette fois à 3 hors sets. C'est bien oui, 3 hors sets, la 3 hors 7, très sympathique que j'ai sélectionné après les, les, les semaines de recherche. Le premier set sera un set tissu, le deuxième sera un set cuir, le troisième sera un set donc on commence tout de suite avec un petit set tissu qui est ma foi très joli, qui est récupérable à travers le Nord il y aura deux pièces achetables une pièce craftable et trois pièces, deux pièces, tout le en instance. Donc les premières pièces récupérables sont à Paltès à Dalaran. Vous pourrez acheter la cape, la ceinture. Le PNJ se trouve ici, dans le petit, le petit magasin du filet du Destin. J'ai pris celui-là exprès, bien parce qu'il est disponible pour l'Alliance et la Horde. Nous irons ensuite à la Cime du Garde, parce que bah, vous pourrez récupérer aussi la ceinture à la Cime du Garde. Donc vous allez me dire, ouais mais c'est pas worse tout ça. Et bien si, à la Cime du Garde, vous pourrez récupérer sur votre passage votre proto-drag bleu avec beaucoup de chance ensuite vous irez voir le maître tailleur de Dalaran ou un n'importe quel maître tailleur à travers Azeroth bien entendu et pour 440 en couture vous pourrez et eh bien comme on le voit ici récupérer le patron de votre robe lunaire et vous crafter ça tranquillement Ensuite, pour les épaules et les gants, ce sont deux seules pièces qu'il nous reste. Vous irez au colisée des croisés, ou pas, je hein, dis vous irez, mais parce ce que vous voulez. Hein. Vous irez au colisée des croisés pour aller affronter le chevalier noir en mode normal, donc c'est rébétable, hein, bien entendu. Vous allez là et vous le poutrez autant de fois que vous voulez pour récupérer vos épaules et vos gants. Nous arrivons sur l'armure en cuir, l'armure d'assassinat, une armure très stylée, qui elle est récupérable à travers différents donjons. De euh, Burning Crusade, bien entendu. Nous commencerons directement avec le Mécanard et l'Alcatraz. Ici, je mets l'Alcatraz avec une grosse flèche rose pour que vous la voyez. Donc l'Arcatraz et le Mécanard. Ces deux donjons vous permettront de récupérer deux pièces bien distinctes. L'une vous permettra de récupérer, si je ne dis pas de bêtises, le torse. Ah bien pas du tout, la première c'est la tête <rire> et les bottes, donc la tête qui sera dispo en normal ou heroic sur le last boss, et les bottes qui ne seront disponibles que en heroic. Par contre au mécanard, voilà, au mécanard sur le dernier boss, donc en mode normal, encore une fois, ou heroic, normal, vous pouvez pas autant de trucs que vous voulez, vous pourrez récupérer votre torse. Sachez qu'il ne faut plus d'accès pour rentrer à l'arc à 13 ni d'ailleurs au labyrinthe des ombres vers lequel nous nous dirigeons tout de suite. Il n'y a plus besoin d'accès pour rien du tout, donc vous pouvez y aller sans problème avec n'importe quel personnage. Il bah, faudrait que sur au moins level 70, hein, même, euh, même 80 je dirais, parce que 70 vous risquez de vous faire poutrer un peu. Et donc vous allez au Labyrinthe des Ombres, jusqu'au dernier boss Marbon en mode normal, héroïque encore une fois. Donc vous pouvez aller autant de fois que vous voulez, je me répète, pour récupérer vos jambes, ensuite vous vous dirigerez vers les salles de CETEC, je vous le conseille de faire les salles de CETEC en héroïque, comme ça vous pourrez récupérer encore une fois une monture, une monture qui s'appellera Anzu, Anzu le piaf qui est vachement stylé je trouve, c'est là, j'ai réussi à la loot franchement elle est trop cool, et vous irez sur le dernier boss, le roi Serikis qui vous permettra de récupérer vos épaules, n'hésitez encore une fois pas à me mettre dans les commentaires quelques petits screens de vos drops Anzu C'est vrai que ça m'a pris des plombes, hein, donc si vous je peux prendre le travail, ben, ça me dégoûtera un peu. En tout cas allez-y, amusez-vous, récupérez, récupérez vos loot, euh, c'est le principal. Ensuite nous irons au grotte du temps comme on le voit ici en passant par Dalaran, après il y a un passage par Tanaris aussi. Ben non en fait, ça vous téléporte directement à Tanaris de Dalaran. Et nous irons nous rendre au noir marécage, noir marécage qui nous permettra le poutrer Aeonus qui nous permettra de récupérer aussi deux loot, donc les gants qui sont en mode normal héroïque et la ceinture qui sont disponibles en héroïque seulement. Nous arrivons donc sur la dernière armure, l'armure plaque, la Deathbone Guardian Armor qui est un peu plus compliquée à récupérer parce qu'elle se trouve dans plusieurs instances et en faisant plusieurs quêtes. La première instance est juste derrière moi, c'est Stratolm les amis Stratolm donc deux entrées sur stratum comme on le voit ici. Nous arrivons donc sur l'entrée principale L'entrée principale qui nous permettra D'aller tuer un PNJ Qui nous permettra de récupérer le torse Donc l'étreinte glacial de crâne Crâne qui est un élite rare Un élite rare ce n'est pas un boss Donc il ne sera pas là à chaque fois que vous allez dans l'instance Il faudra sortir, réinitialiser les instances, Re-rentrer Ça vous permettra de le faire pop de temps en temps Et avec un peu de chance vous pourrez réussir à récupérer votre torse Ensuite là par contre Un boss, le magistrat Bartilas Qui vous permettra de récupérer les gants Et euh, nous avons la Monture, récupérable aussi sur le dernier boss de Stratol. Donc là, le prochain endroit où nous devons aller, c'est à Radnéant. Radnéant à Ravendir, qui nous permettra de débloquer une première suite de quêtes, qui nous permet de recrafter le bâton de l'archimage. Une fois que vous avez fini la troisième quête de, de sa suite de quêtes, donc euh, la malédiction de la tour pourpre, vous pouvez aller jusque, comme on le voit ici, au protecteur Valmor, qui lui, vous débloquera une autre suite de quêtes, donc la première est en festige malveillant, jusqu'à la dernière détruisez Naberius, qui vous permettra de récupérer vos jambières, tant espérées. Deux objets relativement simples à avoir, donc ensuite nous dirigerons en Tanaris, aux grottes du temps, tout de... à l'heure on a vu que c'était pas, qu'on pouvait accéder via Dalaran, donc c'est comme vous le sentez, vous êtes à l'évasion du fort de Dur. L'évasion du fort de Dur vous permet de récupérer les épaules en effectuant la quête, du donjon, la quête du donjon qui est assez longue, donc franchement n'hésitez pas, posez-vous, prenez votre temps, faites-la tranquillement. La première étant d'aller libérer Tral. donc la diversion de Tareta tar en brûlant toutes les maisons qu'il y a à l'intérieur, c'est pas vraiment des maisons mais toutes les petites baraques qu'il y a à l'intérieur de l'instance. Ensuite, quand vous avez fini cette quête, vous allez à Tral, et puis vous prenez votre quête qui s'appellera donc l'évasion du fort de Durne qui vous permet de récupérer vos épaulières Une quête qui est simple mais franchement euh, n'y allez pas trop vite, hein. prenez le temps de, de, de suivre bien Tral, parce que si vous ne suivez pas Tral, et eh bien euh, vous allez le perdre, <rire> simplement vous allez le perdre donc suivez Tral à la trace jusqu'au point numéro 2 où il, y a, où il y a la flèche rose et euh, et vous pourrez ainsi récupérer facilement vos épaulières. Ensuite, nous allons aller au temple d'Ankirage qui se trouve à Silitus sur le continent de Kalindor. Nous allons au temple d'Ankirage pour aller tuer le premier boss. Le premier boss dont je ne reviens plus sur le nom là tout de suite, qui vous permettra de récupérer, si je n'ai pas de bêtises, les bots tout à fait. Donc le prophète Skeram, c'est tout au début de l'instance, donc allez-y, c'est tout simple. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est fini. Pour la ceinture plaque, eh bien, euh, pour la ceinture plaque, il va falloir faire avec les moyens du bord parce qu'il n'y en a pas existante. Donc, euh, essayez de trouver un petit truc pour pour, pour mettre un, quelque chose qui aille avec le set. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Dites-moi si vous voulez, euh, bah, si vous avez des sets que vous ne connaissez pas, euh, mettez-en dans les commentaires. Genre, oui, on aimerait bien une explication sur comment avoir ce set-là, machin, blablabla. J'en j'en rien un peu comme vous voulez. En tout cas, laissez un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.